Donc, sans transition, la connectivité des prairies, euh, c'est un travail que j'ai fait en, en deuxième postdoc à, à Angers, euh, et du coup on a travaillé sur euh, les questions de connectivité et biodiversité, notamment euh, dans le cadre de, des trames vertes et bleues, et donc on s'est intéressé là à plusieurs taxons en même temps, ce qui est euh, pas si court. Par contre, les taxons observés, plantes, carabes et oiseaux sont un peu des, des taxons classiques sur lesquels on a quand même beaucoup de références euh, en écologie du paysage et autres. Donc c'est un travail que j'ai fait dans l'UMR euh, Bagap, une nouvelle UMR qui est fusionnée euh, entre SAD euh, Paysage de Rennes et euh, euh, l'Unité Propre Écologie et Paysage d'Angers. Donc à Agro Campus Ouest et à l'ESA, École Supérieure d'Agronomie euh, privée de... Donc euh, le point de départ de ce travail, c'est euh, l'introduction de nouvelles politiques de conservation vis-à-vis euh, -vis des réseaux écologiques. Euh, donc c'est vrai en France, notamment avec la politique de et bleue, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, euh, projets européens, euh, de réseaux écologiques européens. Natura 2000 a un volet réseau aussi, et puis c'est vrai aussi euh, Manic du Nord ou autre. En Afrique aussi, la euh, collectivité des, des grands parcs par exemple. Donc cette nouvelle manière d'envisager la conservation, en tout cas de manière complémentaire, vient du constat que la biodiversité continue à décliner, malgré les efforts réalisés, notamment de mise en réserve. Et donc ça remet un peu en question les politiques de conservation, et on se dit que ce serait bien de les faire évoluer pour intégrer de nouveaux territoires, et ceux qui ne sont pas encore couverts par des mesures de conservation fortes, par exemple... Euh, les NIF, les Natura 2000, euh, les parcs naturels, les régionaux, les réserves biotopes, etc. En fait, concerne une portion de territoire relativement faible et morcelée. Euh, et donc là, on va s'intéresser à, à l'ensemble du territoire. Euh, en parallèle de ça, euh, on s'est aussi euh, aperçu que finalement, en faisant ces grandes euh, mises en réserve, on s'intéresse à la biodiversité assez euh, spécifique, emblématique ou euh, en danger. Enfin, Mettre plein de qualificatifs, mais en tout cas pas trop la biodiversité ordinaire euh, qui euh, a un gain d'intérêt aujourd'hui dans la littérature, euh, mais également aussi pour les services écosystémiques. Euh, effectivement, c'est cette biodiversité ordinaire qui domine dans les écosystèmes et encore plus dans les écosystèmes euh, ordinaires comme le paysage agricole ou, ou autres. Et cette biodiversité, elle est moins prise en compte dans la conservation euh, aujourd'hui. donc cette politique de réseau écologique, elle est là aussi pour répondre à cette question. Donc on, ici, par exemple, on voit le, donc le schéma de euh, régional de cohérence écologique des Pays de la Loire, donc le réseau écologique officiel de la région Pays de la Loire. Donc On reprend généralement les, les zones qui sont mises en réserve, mais on rajoute aussi euh, des zones très, de bocage très dense, par exemple, euh, des zones de répisive, etc. Euh, et donc on s'aperçoit qu'en Europe notamment, euh, les paysages agricoles sont une cible très importante de ces euh, mises en réseau, puisque les surfaces qu'elles occupent sont vraiment euh, dominantes dans, dans le paysage, enfin dans, dans les pays en général. Euh, et c'est aussi en lien avec une biodiversité parfois spécifique, et puis également euh, avec les services, je rappelle que les services écosystémiques figurent aussi dans la et plus comme un des objectifs de la euh, donc sur ce schéma général donc, de, de réseau écologique, on s'est posé la question de, de la contribution des prairies, et notamment des prairies ordinaires. Euh, donc on connaît les effets de la connectivité sur de nombreux types d'habitats et de nombreux groupes biologiques. Dans les paysages agricoles, le focus est souvent mis sur les habitats boisés, euh, les petits bois, les grands bois, les forêts, les haies, etc. Euh, en revanche, la connectivité des prairies et ses effets euh, sont beaucoup moins renseignés. Et lorsque c'est euh, le cas, on trouve des études sur des prairies à haut potentiel de biodiversité, ou intérêt euh, particulier, euh, prairies humides, prairies calcaires sèches, prairies de landes, prairies d'altitude, etc. Mais finalement, sur les prairies euh, agricoles ordinaires qu'on trouve euh, un peu partout, il euh, n'y a pas beaucoup de travaux sur les effets de la connectivité Donc, des prairies euh, de plaine, euh, permanente, je me restreins à ça, et euh, on va dire mésophile, donc euh, ni humide, ni vraiment sèche, et puis agricole, c'est-à-dire qu'une activité, enfin euh, une prairie principalement dédiée à la production et parfois euh, avec euh, des demandes de production importantes. Euh, pourtant, euh, donc, on, on s'intéresse à ça aussi parce que euh, ces prairies-là, elles sont en diminution euh, en France, avec moins 6% des surfaces en 4 ans, entre 2006 et 2010, alors on met souvent en avant ces prairies-là pour euh, réduire, euh, pour, comme piège à azote, ou comme euh, fort potentiel de biodiversité, euh, pour les services écosystémiques, etc., piégeage de carbone, etc. Euh, mais en fait il n'y a pas beaucoup de travaux sur leur biodiversité, sur le, et surtout sur la l'affaire de la connectivité, sur la biodiversité, parce qu'elles sont très étudiés pour d'autres choses. Donc, euh, c'est notre question, c'est ça, c'est euh, quelle est euh, l'influence, la connectivité des prairies ordinaires sur la biodiversité qu'elles hébergent. Donc, pour répondre à cette question, on a travaillé sur quatre zones d'études, donc dans le Grand Ouest, le Pays de la Loire et en Bretagne. Euh, donc, euh, quatre sites à l'intérieur desquels on a échantillonné un certain nombre de prairies. Euh, donc, le nombre de prairies varie selon les, les groupes. Il y en a quand même une partie commune à tous les groupes. Donc euh, on a 55 prairies pour la flore, 40 pour les carabes et 21 pour les autres. Ces sites sont choisis pour maximiser la variation de gradients de paysage et en particulier la proportion de prairies permanentes dans, dans le paysage, parce que c'est la question. Et également on a sélectionné des sites un peu éloignés euh, des infrastructures urbaines, euh, des, des infrastructures de transport euh, majeurs pour euh, essayer de s'isoler. On a aussi euh, évité la euh, proximité avec des grandes forêts, notamment en Pays de la Loire où il y en a... Voilà. Donc ensuite, dans, chaque, dans ces prairies-là, on a fait l'échantillonnage, échantillonnages. On... Ah bah ben, j'ai oublié. Je savais pas comment le dire en territoire mapping en français. Euh, du coup, euh, on a fait un mode d'échantillonnage classique pour chacun des groupes. Euh, pour les oiseaux euh, très intensifs, avec six visites par an euh, sur deux années, en utilisant la méthode de du... cartographie des territoires pour avoir les espèces nicheuses c'est-à-dire pas juste celles qui passent, mais celles qui restent là à défendre un territoire. Euh, donc ça c'est assez lourd, sinon pour les euh, carabes, donc deux pièges à fosse avec six périodes de piégeage pour euh, passer les différentes périodes d'émergence, donc euh, au printemps et un petit peu euh, fin d'été. Euh, et puis pour les plantes, un passage par prairie avec trois quadrats dans, dans chaque parcelle. Donc à chaque fois on a pu euh, dériver euh, donc, des indicateurs de la biodiversité notamment de richesse et d'abondance. Donc pour la flore, juste la richesse. Pour les carabes, la richesse et l'activité densité, qui est une mesure d'abondance. Et pour les oiseaux, on a la richesse et l'abondance des espèces nicheuses. Et puis on a également fait des groupes d'espèces par groupe biologique, en particulier par rapport à la préférence d'habitat, parce qu'on s'est dit les espèces vraiment enfiolées aux prairies ne vont peut-être pas à répondre de la même manière que les espèces à à d'autres milieux. Et puis par rapport à la capacité de dispersion, puisque c'est quand même une question de connectivité, et donc on va dire que les espèces qui dispersent peu sont censées être plus sensibles à la fragmentation, donc à la non-connectivité. Donc au niveau des métriques paysagères, donc on a fait des jolis buffers à deux échelles. Donc déjà, on a construit une carte d'occupation du sol, qui n'était pas si facile, en croisant un certain nombre d'informations différentes sources. BD Topo étant le principal, mais aussi euh, une classification de satellite, le RPG, photo-interprétation, un peu de terrain, notamment parce que la cartographie des prairies permanentes, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Euh, et donc, probablement, bah, qu'on a fait quand même des erreurs malgré tout ça. Euh, même qu'est-ce qu'une prairie permanente, déjà, euh, c'est pas facile à définir. Donc on a fait au mieux pour, euh, pour avoir, selon... Euh, Selon la déclaration de l'agriculteur, selon euh, les images satellites avec deux, deux dates euh, espacées ou euh, en fonction de l'allure, respect, photo-interprétation, un peu de tout ça dans, dans la carte. Euh, et on a fait les analyses du paysage à deux échelles, à 200 mètres et à 500 mètres, on n'a pas pu euh, faire la plus. Et à chacune des échelles, sept métriques paysagères classiques, euh, donc les proportions des trois habitats principaux, donc prairies permanentes, habitats boisés et euh, culture. Euh, ensuite des indices sur l'organisation euh, spatiale de, des prairies donc un indice de connectivité donc dérivé en ski une métrique classique aussi la surface du plus grand patch de prairies, c'est à dire euh, on prend toutes les prairies euh, continues et puis on prend la surface totale de, de ce plus grand patch euh, et puis ensuite la longueur de lisière des prairies qui est plutôt un indice de fragmentation et également les longueurs de lisière euh, des bois euh, qui correspond plus ou moins euh, aux haies, puisqu'on est dans des paysages où on va avoir euh, plutôt euh, beaucoup de haies. Enfin, plus ou moins, mais en tout cas, euh, paysage de type bocage et pas de clopopophile. Donc, euh, petite idée sur l'étendue des gradients, en particulier sur les proportions euh, d'habitat. Donc, la proportion de prairie permanente variait d'en gros euh, 10% jusqu'à euh, 80%, euh, un petit peu moins pour les carabes, un petit peu moins pour les oiseaux et euh, la proportion de boisée varie euh, de euh, presque rien à jusqu'à 40%. Euh, c'est pas trop mal pour euh, la représentativité, pour euh, les carabes et plantes est assez bonne, pour les oiseaux c'est un peu plus les Ça c'est pour avoir un ordre de grandeur sur les types de paysages euh, sur lesquels on travaille. Donc l'analyse statistique, alors je passe un peu vite là-dessus, on pourrait revenir, mais... Comme on a 14 variables, donc 7 métriques fois 2 échelles, on a fait une présélection de variables en utilisant la méthode des random forest. On peut mettre les métriques corrélées aux deux échelles puisque c'est supposé non sensible à la corrélation. On a retiré les variables les plus influentes pour en les remettre dans un modèle linéaire en utilisant la méthode des modèles moyens, donc on crée toutes les combinaisons de variables. On les compare par rapport à la lycée, on prend les meilleurs moyens, les meilleurs modèles pour en faire une, une moyenne, et puis euh, vérification ordinaire de, de normalité des résidus, autocorrection de spatiale. Et dans quelques cas, on est obligé de passer sur la loi de distribution de poissons. Donc les résultats, euh, et ben, le résultat surprenant et à la fois un peu euh, dur à justifier, c'est celui de l'absence d'effet de la connectivité des prairies. Donc ça c'est un tableau un peu récapitulatif qui regroupe pour tous les groupes biologiques ou pour la communauté totale un peu le nombre d'effets significatifs qu'on a observés et puis la force de ces effets. Ce qu'on voit c'est que les variables liées aux prairies en haut, il y a un effet significatif pour les oiseaux, que partout d'ailleurs on a des effets sur différents groupes biologiques mais des éléments boisés et puis parfois c'est les cultures qui jouent. Donc cet effet là euh, qu'on a observé en fait c'est la, la taille du plus grand patch de, de prairie qui a un effet négatif sur euh, la présence d'espèces d'oiseaux forestiers donc en fait si on a des grandes étendues de prairies sans haie entre où, eh ben ça va plutôt être défavorable à la présence d'oiseaux euh, forestiers donc c'est cohérent avec les résultats que je vous montrerai plus tard mais du coup en fait c'est de la connectivité enfin c'est de la connectivité des prairies, mais ça joue pas sur les espèces prériales, mais plutôt sur un autre groupe euh, par défaut, plutôt que vraiment un euh, effet euh, fonctionnel de la connectivité. Donc, si on regarde plus en détail, donc euh, d'abord par, par les plantes, donc si on regarde, euh, je, je les prends un peu par bloc parce qu'il y a des résultats qui vont ensemble. Par exemple, la richesse totale et la richesse en espèces prériales en fait sont très liées puisque la plupart des espèces son sont des prairiales jusqu'à 80%. Donc on obtient le même résultat pour ce euh, groupe, puisque c'est quasiment la même chose. Donc c'est euh, les lisières de haies, enfin d'éléments boisés, donc plutôt des haies, à 200 mètres, ont un effet positif sur la présence, euh, sur la richesse euh, floristique des, des prairies. Euh, cet effet est particulier euh, aussi quand on extrait les espèces zoocorne, donc, qui dispersent par les animaux. Donc l'hypothèse est de dire que bah, les haies sont des corridors pour les animaux eux-mêmes, ces espèces au corps profitent de, de, ces, de ces lisières. Euh, un effet qui est plus difficile, c'est celui de barre au corps. Donc cette fois-ci, on passe à l'échelle de 500 mètres. Toujours ces mêmes haies, un effet positif sur la richesse d'une espèce barre au corps. Euh, barre au corps, c'est donc qui juste disperse par la gravité, ça tombe de la plante. En fait, bon, on pense que c'est parce que la construction de ces traits n'est pas toujours optimale et finalement, les plantes elles ont plein de moyens de disperser. Une espèce barre au corps, elles ne sont pas strictement de corps. Donc, peut-être que c'est un peu le même effet que les zoocores. Plus difficile. Les zoocores, c'est vraiment, il y a un organe spécifique qui permet la dispersion euh, par les animaux. Donc, on sait que c'est plutôt celui-là. corps c'est plus fou. Et puis, les espèces forestières, de nouveau, euh, non, sur les plantes, euh, qui euh, ont plutôt tendance à diminuer avec la proportion de, de culture dans le paysage. Euh, cet effet est moins marqué que les autres, c'est à 500 mètres. On peut dire que voilà, plus il y a de cultures, plus c'est ouvert, on va peut-être avoir moins d'habitats poisés. Euh, des fois, il y a quand même des corrélations. Donc il y a quand même moins d'habitats poisés on a beaucoup de, de cultures. Donc, ensuite, euh, sur euh, les oiseaux, euh, donc, euh, il faut le lire en colonne. Donc, On a euh, d'abord les espèces forestières. On a plutôt la richesse sur la, la ligne du haut et l'abondance sur la ligne euh, du bas. Donc, Les espèces forestières ont tendance à, à augmenter avec... Euh, euh, la présence de lisières euh, de bois euh, en richesse, et puis l'abondance, c'est la proportion, euh, donc la surface de ces éléments. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut dire que peut-être la richesse est liée à de la connectivité entre ces bois euh, via des lisières ou des réseaux de haies. Par contre, ah, le nombre... Que vous avez non. Non. Ah, en fait, bon, euh, ah, c'est oui. une discussion qu'on fera. avoir. <rire> Euh, les, les oiseaux en fait, de, des prairies sont quand même plutôt observés dans les arbres qui les entourent <rire> donc, donc oui c'est la présence quand même dans, dans, dans, dans les prairies euh, mais forcément euh, la présence dans, on, on est obligé d'inclure un petit peu les, les bois qui, qui les entourent enfin, les, les arbres euh, donc en tout cas un paysage avec un réseau de, de haies euh, va héberger globalement plus d'espèces forestières par contre, quand on a une plus grande surface, une question de plus de ressources, j'ai l'impression, on va avoir plus d'individus. Ça ne veut dire plus d'espèces, mais plus d'individus, en tout cas. C'est une interprétation assez poussée de, du résultat. Je trouve que c'est cohérent quand même. Ensuite, on a les, les espèces généralistes, qui, elles, augmentent en abondance et en richesse par rapport toujours à ces mêmes réseaux de, de haies, de, de, de lisières, de bois. En fait, les espèces généralistes d'oiseaux, elles sont souvent quand même dépendantes, à un moment donné, de la présence d'un arbre. Euh, donc c'est pas non plus euh, incohérent et puis euh, même si on parle de communautés prairie et ensuite on a les espèces agricoles pour le coup elles, elles ont plutôt tendance à euh, nicher au sol ou dans des buissons elles sont un peu moins dépendantes aux arbres et on voit qu'on a un effet complètement opposé des, de, de ces réseaux de haine où en fait on va avoir beaucoup moins d'espèces et beaucoup moins d'individus euh, d'espèces typiquement agricoles dans euh, les paysages agricoles et autre information importante, c'est pas à la même échelle cette fois-ci que ça joue, mais à 500 mètres, donc quelle échelle est plus grande. Plus petite. Voilà. Ouais. Et donc, euh, donc euh, le troisième groupe, donc sur les sur les carabes. Euh, donc euh, là, il faut lire aussi en colonne parce qu'en fait, euh, la plupart des espèces forestières sont aptères, la plupart des espèces généralistes sont macroptères, donc des résultats qui finalement vont ensemble et donnent à peu près la même chose. Donc pour les espèces forestières, on a une augmentation de la richesse et de l'abondance euh, en fonction de la proportion d'éléments boisés. Pour les espèces généralistes, euh, on a là aussi une augmentation par rapport plutôt au réseau de haies. Donc là, on a des hypothèses de complémentation en fait entre... Euh, les, les milieux agricoles et les, les haies avec des individus qui passent l'hiver dans les haies enfin des espèces qui passent l'hiver dans les haies et qui ensuite euh, migrent vers les, les milieux ouverts donc ces espèces généralistes sont plutôt typiques de ce, de ce type de fonctionnement et puis on a les espèces vraiment euh, associées aux cultures ou aux milieux ouverts mais en particulier aux cultures euh, qui elles aussi ont euh, plutôt tendance à augmenter euh, quand on a plus de, de cultures euh, et là encore à 500 mètres. Euh, alors on a les espèces dimorphiques, euh, donc c'est des espèces, c'est des habitats de des espèces de milieux ouverts, euh, mais qui ont une très faible capacité de distinction. Et on a observé plutôt un effet négatif de la présence de haies pour, euh, pour ces espèces. Donc euh, ça fait beaucoup de, de résultats lui les désinthétisés après quand même. Donc euh, au final, on, on a trouvé une faible réponse des communautés pré-réales à l'augmentation de la surface de la connectivité.